Bonjour à tous et bienvenue dans notre formation sur l'art de savoir intégrer et former ses employés. Elle apportera les moyens de faciliter la prise de poste de votre nouvelle ressource sur les plans relationnels, fonctionnels, techniques et ainsi améliorera grandement son intégration à la culture de votre organisation. Notre programme est composé de huit chapitres. La notion d'accueil, les objectifs, les trois étapes avant, pendant, après. Les outils et supports à utiliser. Comprendre aussi les raisons qui poussent un employé à quitter son emploi. Les leviers de la réussite. La gestion de nos différences culturelles, expériences. Notre fameuse rubrique « Saviez-vous que ?» ainsi que notre conclusion. Commençons par... Pourquoi bien accueillir un nouveau collaborateur Dans l'objectif d'améliorer son intégration sa confiance. Bien sûr, dans le principe d'une intégration, au-delà de l'obligation, c'est humainement normal que de bien accueillir une ressource. Les trois grandes étapes de l'intégration. Avant, pendant, après. Avant, bien sûr, tout est préparation et anticipation. Donc il est important de faire la préparation du poste de travail, de la nouvelle ressource, ainsi que de tous ses accès. En fin de première journée, nous conseillons toujours à nos clients de passer voir la personne 15 à 20 minutes avant la fin de sa journée, directement sur son poste de travail. Ne lui demandez pas de passer à votre bureau, allez la voir directement sur son lieu de travail. Pour avoir sa première impression et dans certains cas, pouvoir ajuster si besoin le lendemain sa formation. Car lorsque la nouvelle ressource va rentrer chez elle, ses proches, que ce soit son conjoint, sa conjointe, ses enfants, ses amis, voire ses parents si c'est un jeune, lui poseront les questions suivantes. Alors, c'était comment aujourd'hui Ils sont comment tes nouveaux collègues Et ton chef, il est sympathique Etc, etc. Votre marque employeur est en jeu. Autre point très important, comprendre les raisons qui poussent un employé à quitter son emploi. Cela va vous permettre d'anticiper les problèmes de roulement de personnel qui coûtent si cher à une entreprise.